Je love. Je le love. tu es rouge. Tu es rouge. C'est en maintenant? Non, c'est pas. Oui? All right. salut two, three, and go. Un, un, un, un. All right. guys. bienvenue à la première 1, 1, Jardins de Jacob. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des 1, 1, des 1, 1, 1, 1, 1, euh, pour faire ça, donc euh, je vais vous présenter un petit peu comment je fais, un peu mes des méthodes que j'utilise pour justement avoir une, avoir une belle production, et puis euh, peut-être que vous-même vous pouvez partir votre propre business, tout ça, fait que sans plus tarder, on commence. Euh, ici, nous, on aime utiliser la terre Fafor, c'est une terre, une terre organique, à euh, coûte à peu près 5 et 5, 60, puis comme vous pouvez voir ici, en avant de moi, ça c'est des trucs qu'on utilise, euh, on achète juste des trucs de plastique comme ça, qu'on va venir faire des trous dedans avec une drill, bien simple. Puis on en met un autre en dessous, dans lequel on va mettre de l'eau pendant notre production. Fait que pour commencer, ce qui est bien important, comme je vous dis, c'est que là on va mettre de la terre dans chacun de, des contenants qui sont ici. Et puis après ça, euh, on va mettre, être sûr que ça soit bien droit, parce que comme ça, ça l'aide justement à une, une, une belle production droite. Fait que on ne veut pas avoir de motons, pas de bâtons, fait que les motons, c'est non, ok? Fait que euh, sans plus tarder, euh, on va mettre un peu de terre là-dedans, puis euh, c'est ça. Là, vous pouvez voir, ma terre est un peu sèche. Fait qu'on va venir l'hydrater un peu plus par après. Une fois que ça va être tout bien installé. On va nettoyer ici. Après, pour que ma femme soit heureuse, ça sera propre quand elle va revenir à la maison. Bon, ça va mettre du bon sang. Alors.. C'est ça. Donc là, on va tranquillement pas vite briser les moutons avec les doigts comme ça. C'est bien important de se laver les mains avant, avoir les, les mains bien propres. Comme ça, on manipule pas de la terre avec des, des microbes. On veut pas ça, des microbes. Fait que c'est ça. Un autre petit truc que j'ai essayé, c'est que tu prennes, tu brasses comme ça. Ça l'aide à mettre ça droite. Puis là, après ça, tu viens en mettre dans les coins. Mais comme il faut, comme ça, les graines ne vont pas. S'enfuir vers le coin. On va les garder dans le centre. Fait que ça, ça va durer. Prochain, vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais regarde. Ça amène plein de belles choses par après. C'est ça. ça c'est un autre type de trick qu'on utilise ici, encore une fois. Là, je vais vous donner des exemples de choses, euh, de différentes choses qu'on vous pouvez euh, faire. Ça, c'est des petits trucs qu'on utilise, qu'on garde pour nous, qu'on donne en cadeau. Euh, c'est juste des plats en plastique qu'on réutilise, qu'on qu recycle, encore la même affaire. On vient faire des petits trous en dessous avec une drill, c'est vraiment pas très, très compliqué. Puis, ça fait la job. Euh, on va rajouter un peu de terre ici parce qu'il en manque. C'est euh, bien important, quand on utilise des petits contenants comme ça, de venir mettre de la terre juste au rebord des plats. Comme ça, quand on vient, on vient mettre du poids, ça, c'est l'une des choses qu'on fait ici. C'est qu'on fait faire des poids et des haltères à nos micro-pouces, comme ça, ils deviennent forts. Non, c'est pas vrai. Euh, mais le poids, en fait, ça l'aide à, à, à ce que les racines, justement, ils poussent vers le bas euh, pour aller chercher l'eau qu'on va mettre justement en dessous dans le, dans, dans le, le tree du bas. Euh, puis c'est ça. Fait que ça l'aide aussi, justement, que les, les pousses, quand, quand ils, vont, ils vont pousser, bien alignés, une à la côté de l'autre, et puis ils vont utiliser le plus d'espace possible de la, manière, de la manière la plus efficace possible. Fait que ça, ça commence à avoir du bon sang. Fait que c'est ça. Comme ça. Et voilà. si tu assez beau ça? Fait que c'est ça. Et la prochaine étape, ça va être, on va rajouter un petit peu d'eau là-dessus. Après ça, on va sélectionner nos, les graines qu'on va mettre et puis on vous revient. Alright. Alors on va commencer, on va mettre un peu d'eau partout, juste pour justement euh, humidifier la terre et puis donner une meilleure chance aux graines d'avoir une meilleure germination. Donc euh, nous autres on a acheté un genre d'affaire comme ça ici parce que euh, au début je commençais avec juste un petit push-push à bras puis, euh, puis c'est ça, là. je commençais à ressembler à Popeye fait que j'ai décidé de, de justement aller vers un affaire comme ça. C'est pas mal plus rapide puis ça sauve pas mal de jus de bras comme on dit. Fait que, euh, que c'est ça, donc euh, sans commencer, euh, c'est pas une promotion liberté, on met pas de yogourt dans nos micro-pouces, hein. c'est en fait mon pot de, de, de, de graines de choux rouge comme je veux voir. Fait qu'on va commencer justement, le, le seeding de tout ça en général, il euh, y, y a des mesures euh, qu'il faut prendre, tout ça, euh, mais nous on fait pas ça. Fait que, euh, on y va à l'œil, on y va avec le cœur, puis on met ça le plus cute qu'on peut. Fait que ici on en met un petit peu ici, un petit peu là on essaie de, de bien les, les espacer. Fait que ça c'est du chou rouge. On va en mettre dans les petits ici aussi. si vous voyez, pas n'y a pas de mal job ici. Et les coins, remplis les coins. Fait que c'est ça. Fait que là on va en mettre un petit peu partout, jusque dans les coins. C'est bien important de mettre dans les coins aussi. Euh, fait que c'est ça. Après ça, le prochain qu'on va avoir ici, ça c'est du brocoli. Euh, en fait, non, c'est même pas vrai. Je vous ai menti, ça c'est du kale. Euh, fait que le kale, on va en mettre un peu ici, comme ça, à droite-gauche. Bon, puis là, après ça, vous allez me demander, « mais qu'est-ce que okay, c'est bien cute, là, tu sais, ça fait des petits « trees ». Qu'est-ce qu'on fait avec ça, des micro-pouces? » Bon, mais premièrement, c'est que vous pouvez les manger. C'est quand même intéressant. Alors là, on est au mois de, de février. Et puis, euh, il y a à peu près 8 pieds de neige dehors. Puis, euh, je suis capable de produire ma bouffe moi-même. Fait que c'est quand même le fun. Puis, euh, ça prend... Une semaine à pousser en général, c'est pour cela, avec la petite méthode que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis euh, c'est ça. Ça ici, c'est de l'amarante. Euh, ça fait des petites pousses roses, c'est super cute. Fait qu'on va faire. On va essayer de faire un beau petit cœur ici. Que vous en pensez? Un beau petit cœur. Comme ça. De l'autre côté. cest pas assez cute ça? comme ça. Ça a bien du bon sang. C'est pas le plus beau cœur du siècle, mais ça va faire la job. Un peu en bas. C'est l'intention qui compte. Ça vient du cœur. Bon. Puis, on va terminer le tout avec un petit peu de brocoli. Ça, c'est pas des protein shakes, mais c'est aussi bon quasiment. Au Dans le fond, le brocoli aussi... Ça fait partie de la famille des superfoods, à la base, juste de manger du brocoli euh, dans la vie de tous les jours. Mais de manger justement en micro euh, en général, les micro on parle de n'importe où, en 9 à 40 fois euh, la concentration de nutriments par rapport au même poids. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, mettons, je prends 100 g de brocoli et 100 g de micro de brocoli, brocoli en particulier, c'est à peu près 60 fois les nutriments. Euh, qui a dans, dans le 100 g de micro-pousse versus le 100 g du brocoli complet. Puis comme je vous dis, ça prend une semaine à faire pousser puis c'est super bon dans la bouche. Bon, fait que pour terminer, on va mettre encore un petit peu d'amarron dans le dormi ici au bout. Hein. C'est cute, ça va être tout rose, ça va être vraiment beau. Fait que c'est ça, comme ça. Comme je vous dis, les quantités, c'est à peu près à l'œil, plus ou moins à l'œil. Et puis, euh, il en reste un au fond ici, qu'on va terminer avec, encore une fois, du brocoli. On va faire un genre de petit drapeau, ça va être cute. Putain. Le brocoli, ça avait des petites têtes vertes. Après ça, on va mettre du rouge dans le milieu. Et que ça va être beau. Et bon, et bon pour la santé. Puis on finit avec, encore une fois, de la marante rose en haut, ça va être super cute. Je pense que ça fait genre 50 fois que je dis mot cute. Je vais m'obstader un petit peu en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, le processus de mettre des graines dans les trees. Euh, on vous a dit, justement, le bénéfice. Il y a encore un dernier petit arrosage comme ça, être sûr que tout le monde n'a pas trop soif. Viens, bois de l'eau. Ça, un petit peu dans le cœur, ici. en oh. C'est ça. Et on termine sans plus tarder. C'est ça. Donc, ça, ça termine l'arrosage. Puis, on va terminer encore une fois en mettant un autre truc de plastique par-dessus directement, comme ça. Boum. On s'assure que ça soit solide, que ça soit bien installé. Même chose encore une fois par-dessus celui-là. Boum. Puis, on peut les mettre un par-dessus l'autre. C'est ça qui est le fun. Ça prend pas de place. Et le dernier ici, nos petits trays. Encore une fois, on met ça par-dessus, comme ça. Quand on va laisser ça à peu près trois jours au noir, nous autres, on aime ça arroser une à deux fois par jour, dépendamment, euh, le matin, le soir, ça ne dérangerait un peu, honnêtement, tant que vous donnez en masse d'eau, euh, les micro-organismes vont aller chercher le maximum euh, de ça. Puis, on va terminer en mettant du poids. Euh, on met à peu près 15 livres euh, par-dessus <rire> par tout ça, justement. Comme on disait, ça aide vraiment les racines à forcer vers le bas et puis ça nous donne des super beaux résultats donc on vous revient à pas long. Ok fait on est arrivé ici justement le, le beau travail qu'on a fait tout à l'heure on va mettre du poids comme je vous dis moi c'est les dumbbells de mon gym et puis c'est ça on les met par dessus ici regarde on met 12.5 ça va être en masse pour l'instant et puis on regarde ça aller euh, mais je veux en profiter pour vous montrer aussi une autre technique qu'on utilise dans, dans le fond après trois jours là une fois qu'on commence à vraiment voir qu'une belle germination qui fait en, en, à peu près un, un centimètre un centimètre et demi qu'on commence à voir des racines en dessous euh, dans le dans le trait du bas mais ce qu'on vient faire c'est qu'on on enlève le poids puis on va le laisser un 24 heures justement dans, dans, dans un dôme qu'on appelle si vous voulez Donc on peut voir en avant de vous juste tout ici il euh, y en a plein de dômes, euh, puis je vais vous montrer un peu ça ressemble à quoi. on Marcus, you want to show them what it looks like? Désolé, le, le caméraman anglophone, c'est des fois c'est pas toujours facile, la communication. Fait que c'est ça. Le chou rouge, l'amarante au milieu, puis le brocoli qui pousse à l'extrémité. Fait que c'est juste des petits exemples de choses qu'on peut faire. La raison qu'on fait ça en fait, c'est justement, c'est que là, après avec le poids des fois, euh, les, euh, les stems des, des micropousses ont tendance à avoir une petite ondulation dedans. Fait en enlevant le poids et en flippant ça droit, bien, ça les remet tout droit puis ils prennent leur place. Puis ça fait vraiment une germination qui est droite, comme vous pouvez voir encore ici. Ça, c'est les tournesols. Ils sont encore un petit peu euh, curly, là, si vous voulez voir, excusez mon anglicisme. Mais euh, c'est ça. Puis là, ils vont se redresser. Là, on, a, on a mis ce petit dôme-là ce matin. D'après moi, d'ici demain matin, ils vont être tous bien droites. Bien belle. Puis ici, c'est d'autres petits traits. Ici, on a le chou rouge. Les, euh, puis ça, c'est un petit salade mix là, qui est euh, plusieurs choses mélangées ensemble. Mais qui est tout bien, bien bon pour la santé. Fait que c'est ça. Et puis pour vous pour terminer, ben, on va vous montrer un peu ça ressemble à quoi euh, les micro-pousses. Marcus, if you go ahead and follow me. Fait que euh, les micro-pousses qui sont rendus justement à germination pas mal finale. On a ici des pois. Euh, des, ici, on a un mix de pois, tournesol et kale. Euh, ici on a vraiment des tournesols en bas. Euh, un petit truc pour les tournesols qu'on vient faire, c'est qu'on vient juste flatter notre main comme ça puis ça aide à enlever les graines au fur et à mesure que ça pousse. Euh, c'est vraiment, euh, c'est une plante qui est protéinée les tournesols, euh, qu'on parle d'à peu près 5 à 6 g de protéines pour un 100 g de micro-PO, ce qui est vraiment intéressant. Euh, puis sinon euh, c'est aussi des très bonnes sources de vitamine C, euh, et puis qui est très, très, extrêmement bon pour, pour, pour les gens qui veulent une alternative à la viande. Euh, puis euh, manger des, des greens en général là, fait juste euh, limiter l'inflammation de l'intestin et puis euh, c'est juste plus facile à digérer que la viande en général. Fait que ça ressemble un petit peu à ça dans le fond euh, le processus là on va vous revenir dans les prochains jours vous montrer un petit peu plus euh, euh, ça ressemble à quoi, notre germination, nos, nos beaux petits cœurs qu'on a dessinés aussi, on va être rendu avec ça. Fait qu'on va faire un autre clip dans pas bien long. Et puis, euh, merci d'avoir écouté le premier épisode des Jardins de Jacob. À la prochaine!